Imagine, il y a un tout petit chocolat qui te fait les yeux doux pour que tu le manges. En mode, euh, hey, t'as vu comme je suis bégée Est-ce que tu le manges ou est-ce que tu ne le manges pas Est-ce que tu te manges en culpabilisant ou est-ce que tu ne le manges pas en culpabilisant aussi Et si je te dis que de manger le chocolat, ça fera moins grossir que de ne pas le manger Et si je te dis que depuis le début, on t'a un tout petit peu menti Yo mes petits hypothalamus Petit rappel, l'hypothalamus est une toute petite région située au cœur de votre cerveau. Et oui, des fois, il y a des choses qui sont toutes petites, mais qui sont super utiles bah quoi Quoi qu'il en soit, l'hypothalamus sert de pont entre le système nerveux autonome et le système endocrinien. Évidemment, je sais que tu sais ce que c'est le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est l'ensemble des organes qui ont la capacité de relâcher les hormones dans le sang. Évidemment, je sais que tu sais que l'hypothalamus est impliqué dans la régulation de grandes fonctions comme la faim, la soif, le sommeil, la température corporelle, le comportement plus si affinité et évidemment les émotions. Mais waouh, c'est génial C'est comme par hasard le sujet de la vidéo Aujourd'hui je vais vous raconter deux expériences scientifiques sur les régimes et vous expliquer aussi comment fonctionne le régime dans le cerveau. Évidemment ça va être deux expériences parmi tant d'autres. En barre d'infos je vais mettre une méta-analyse de plein d'autres expériences qui ont été faites sur le sujet. Évidemment cette vidéo est à regarder en complément de la vidéo que j'ai déjà faite hyper complète sur les troubles des conduites alimentaires que je vous mettrai ici. Et aussi bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur cette nouvelle chaîne. Alors première expérience que nous allons voir c'est The effect of deprivation on food cravings and hitting behaviors in restricting non oh, mais t'as vu ton accent, il est super nul Pardon T'as cru que j'étais prof d'anglais ou quoi du coup in french ça donne euh, l'effet de la privation sur les envies de nourriture et les comportements alimentaires chez les mangeurs avec privation et sans privation donc c'est une étude de Janet Polivy, Julie Coleman et C. Peter Herman en gros ils ont mené une expérience sur la privation d'un aliment et grosso modo le désir de le manger quand on n'a plus le droit de le manger donc le food craving désir de manger de la nourriture mais c'est très utilisé dans les troubles des conduites alimentaires c'est vraiment cette obsession pour la nourriture évidemment pour les deux expériences que je vais vous citer ils ont sélectionné des personnes en essayant d'éliminer le plus de biais possible pour essayer de trouver le résultat le plus juste etc etc c'est ce qui se fait quand on fait des expériences scientifiques 5 à 7 sans nom ils ont retenu environ une centaine d'étudiants ils ont fait trois groupes un qui était interdit de manger du chocolat un qui était interdit de manger de la vanille puisque bon la vanille euh... Sur les couilles, personne ne mange de la vanille, enfin je veux dire c'est pas un truc dont on a très envie, et un qui était en mode roue libre, c'est à dire qu'ils avaient aucune restriction. Et ils avaient une semaine. Donc pendant une semaine, un groupe ne mangeait pas de chocolat, un groupe ne mangeait pas de vanille, et un groupe ne mangeait, bah enfin vivait sa belle vie quoi. Et une semaine plus tard, ils les font venir et ils analysent leur façon de manger, donc il y a des trucs à manger etc. Et ils voient comment les gens se comportent avec la nourriture après une semaine de privation de chocolat ou de vanille. Donc les résultats, évidemment, ils sont pas si fous puisque ceux qui ont été privés de chocolat ont eu tendance à manger plus de chocolat par rapport aux autres personnes qui étaient privées de banni ou privées de rien du tout. Mais ce qui est fou, ceux qui pratiquaient déjà la restriction cognitive avant ce test, et eh bien ils ont eu tendance à manger plus de chocolat que toutes les autres personnes réunies ce jour-là. Donc pour ceux qui avaient interdiction de manger de la vanille et ceux qui étaient en roue libre et eh bien leur food cravings n'a pas du tout bougé en fait. Toi, plus tu restreins de manger un truc plus tu auras envie de le manger. Donc oui je suis totalement en train de vous dire que euh, d'écouter euh, les gens vous dire de faire des régimes et de vous priver de nourriture, ça a des impacts assez dangereux sur la santé sur le long terme. Mais bon c'est pas le sujet de la vidéo puisque j'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet ici. Il y a une deuxième étude donc qui s'appelle Diet and Food Cravings de Anna Massé et de Andrew Jill Will qui ont expérimenté euh, sur des gens qui font faisaient de base des régimes et des gens qui n'en faisaient pas du tout. Donc en gros ils ont eu 129 femmes qui ont participé à cette expérience, donc 52 suivaient actuellement un régime pour perdre du poids, 40 surveillaient leur poids mais faisaient pas forcément de régime mais faisaient attention, et 37 ne faisaient absolument pas de régime. Donc ils ont demandé à ces femmes de pendant 7 jours quotidiennement de noter leur humeur et aussi de noter quand elles avaient un food craving, c'est à dire une fringale, une envie de manger de la nourriture etc. Et les résultats restent assez proches de l'autre expérience parce qu'au final ils ont comptabilisé à peu près 300 393 fringales et ils se sont donc aperçus que les personnes qui faisaient le régime ont éprouvé beaucoup plus de fringales que les autres qui sont au non régime alors évidemment vous allez vous dire oui mais c'est normal si tu manges pas c'est normal que tu as envie d'en manger etc etc certes mais euh, le chocolat a été l'aliment le plus demandé ils se sont aperçus que comparé à ceux qui ne font pas de régime les personnes à la diète en outre d'avoir de plus fortes envies auxquelles il est plus difficile de résister et elles étaient surtout obsessionnelles sur les aliments qu'elles n'avaient absolument pas le droit de manger donc plus ils il était interdit de manger un aliment dans le régime, plus elles avaient envie de le manger. Ok, les expériences c'est bien beau, mais vous ce que vous voulez savoir c'est pourquoi en fait ce qu'on nous vend de miraculeux depuis des décennies, ça fait tout l'inverse sur le long terme. Et bien pour ça on va revenir en arrière dans la vidéo, et on va replonger dans le cerveau. Yo mes petits hypothalamus Bon, l'hypothalamus il fait plein de choses mais euh, ce qu'il fait de cool c'est qu'il régule la graisse dans ton corps. Alors c'est régulé de façon génétique, en fonction de ton fonction de vie etc etc. Il va calculer ce qu'on appelle le set point. Donc en gros le set point c'est ton poids brut, c'est ton poids routine c'est ton poids à toi, celui qui te va bien. Moi personnellement, pendant très longtemps, mon side point ça a été entre 52 et 53 kilos. Depuis, je l'ai défoncé, c'était lui mon meilleur allié avant de faire un régime. Le save point, c'est le truc dans la vraie vie et c'est pas le truc photoshopé sur Instagram. Sauf que entre toi et moi, je sais très bien que ton save point, tu t'en bats un peu les couilles parce que toi dans le fond ce que tu veux, c'est ressembler à cette instagrammeuse fit girl qui a des grosses tablettes de chocolat qui n'a pas un brûlé et qui a en l'occurrence une vie de rêve. Et tu es persuadée au fond de toi que c'est à cause de ce petit brûlé là que ta vie est merdique. Donc ce que tu vas faire, un régime donc une restriction. Donc imaginons juste un instant que nous soyons dans un monde parfait où il n'y a pas de régime, où il n'y a pas de normes, où il n'y a pas de poids, où tout va bien, évidemment c'est impossible mais juste voyons voir comment ça se passe. Ton cerveau il te dit qu'il a besoin et même envie de manger ça ou ça. Et il calcule ça en fonction de l'énergie, de la satiété et évidemment de ton système de plaisir, parce que ton cerveau, ce n'est pas un gros bâtard, il ne va pas te faire manger les haricots dégueux, tout sec, sans beurre, sans sel, sans poivre, non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer euh, des pulsions pour que ton système exécutif se mette en marche et que tu ailles chercher le Graal. Dans ce monde idéal, tu vas manger ton Graal avec plaisir, sans culpabilité et en te disant « Oh là là, c'est super bon, regarde, je suis en train de manger, je prends mon temps, je me consacre 100% à ce que je suis en train de faire, c'est-à- dire de me nourrir et vous allez vivre un moment de symbiose entre ton cerveau, ton corps et toi-même enfin bref tout va bien. Sauf que toi tu vas un petit peu bloquer ça et tu vas dire non non non non on ne va pas manger ça, on va manger ça à la place. Donc tu vas remplacer ça. Et ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Lui, il va dire, ah non, moi je veux chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. Et au début, ça va aller, mais au bout d'un moment, tu vas craquer et tu vas finir par manger la tablette de chocolat en entier. Alors qu'à la base, lui, il voulait juste un tout petit peu de chocolat. Donc c'est pour ça que je disais dans mon vidéo qu'il fallait surtout apprendre à écouter son corps et sa satiété. Pour Herman et Paul Livi, ce processus est avant tout cognitif. Les individus en restriction cognitive vont s'imposer des règles alimentaires qui sont très et qui ont pour but l'amaigrissement. Et ça va être déterminé par des règles et beaucoup de croyances concernant l'alimentation, genre mange pas de chocolat, mange pas trop gras, mange pas de sucré, mange 5 fruits et légumes, mange ci, mange ça... Sauf que le problème c'est que quand pour une raison variable x ou y, la limite ou les règles sont transgressées, l'individu perd totalement contrôle et va manger jusqu'à se sentir mal et culpabilisé. La perte du contrôle alimentaire n'est pas due à un processus biologique mais bien à des facteurs cognitifs. Donc on peut pas vraiment lutter contre nous-mêmes... voilà. Plus tu as peur de grossir, plus tu culpabilises, plus t'es obsédé par la bouffe, plus tu manges et plus tu grossis. Plus tu es triste, plus tu t'éloignes de plus en plus de cette fille qui fait 30 kg sur Instagram et donc tu rentres petit à petit dans ce cercle vicieux. Il y a aussi Hazerton et Beaumacer qui ont fait un article qui m'a énormément intéressé. Ils expliquent que pour eux, le comportement boulimique chez les sujets en restriction alimentaire est un comportement d'échappement à la conscience de soi. Donc en fait, le fait d'être focalisé pendant X temps sur la nourriture, le plaisir et de manger de façon compulsive, ou coupant le cerveau et en n'ayant plus rien de connecté mais juste bouffer, bouffer, bouffer, aiderait temporairement à échapper à la conscience douloureuse, de l'incapacité de vivre selon des standards trop élevés du poids et impossible à réaliser. Grosso modo, quand on mangerait de façon compulsive, on oublierait tout, bah, toutes les règles en fait et on serait vraiment avec nous-mêmes en disant fuck le culte de la minceur. En soi, dans les régimes, on a grosso modo deux phases, donc on a une phase volontariste où là le cerveau il est chaud de ouf, il se dit bon allez ok, tes règles et tes petits trucs, la faim, tout ça, la satiété, on s'en fout je suis avec toi frérot on va suivre ces règles alors évidemment ouvrez la parenthèse pour les gens qui font de fortes anorexies etc c'est des phases qui restent juste des phases volontaristes mais du coup ça te pousse à finir en hôpital parce que tu deviens trop maigre et du coup tu tombes malade donc euh, voilà mais ça arrive que des gens restent que sur cette phase mais ça reste quand même assez rare on est vraiment placardé de ce truc là trois repas par jour mange bien ton petit déj mange pas ci mange pas ça etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer des règles de conduite totalement en décalage avec le système physiologique donc on va plus vraiment prendre en compte si on a réellement faim si on a plus faim et tout ce qui va avec. Donc ça va devenir une lutte acharnée contre soi-même. Game of Thrones de toi contre toi. On va commencer à développer des mécanismes de défense pour pardonner nos petits écarts et mettre des punitions récompenses quand on va un petit peu transgresser nos propres règles. Et donc toutes ces règles ont pour but de garder l'hyper contrôle sur notre projet d'amaigrissement. Et donc on va rester dans le déni, on va se dire oh là là les gens n'importe quoi moi je suis pas du tout en train de faire un régime, je suis pas du tout trop mec, je suis pas du tout en train de me sous-alimenter. Et donc par exemple comme mécanisme de défense euh, on va retrouver celui de, de se focaliser et de vouloir ressembler à tout prix à quelqu'un genre à des gourous de la minceur ou à des instagrammeurs qui font des régimes où on se dit ouais lui il a pu le faire etc etc et en oubliant totalement que son corps et notre corps c'est pas du tout les mêmes et avec ça du coup on va oublier notre sensation de faim et on va un petit peu se conforter là dedans évidemment il va y avoir ce déni de la privation de nourriture et ça je le retrouve beaucoup quand j'en parle avec des gens ou même sous mes vidéos c'est des gens qui vont dire ah non mais moi je suis pas au régime je peux manger de tout mais de tout ok mais de tout que dans les aliments autorisés parce que tu peux pas manger de tout parce que c'est trop gras parce que tu le sais et du coup on va éloigner les aliments considérés comme méchants et on va se dire juste bah non, je mange de tout, mais je mange de tout que ce qui n'est pas méchant donc finalement vous ne mangez pas de tout, mais notre cerveau va nous faire croire que si. Et il va y avoir tous ces trucs qu'on appelle les rituels, un petit peu les compensations, etc., c'est-à-dire faire du sport à outrance, lire des livres sur les régimes, écouter des podcasts sur des filles qui ont perdu du poids, mettre des corsets, mettre des crèmes amincissantes, etc., etc., qui nous confortent encore une fois dans tout ça. Sauf que quand on va craquer, on va aussi se dire bon, foutu pour foutu, vu que j'ai mangé ça, je peux manger ça, et puis à partir de demain, je ferai attention et je mange plus jamais. Et donc il y a ce système d'aversion à la part qui va rentrer en compte et du coup on va manger beaucoup beaucoup beaucoup plus parce qu'on va se dire à partir de demain vu que je le mangerai plus je peux en manger au taquet aujourd'hui et après hop oh, je me priverai. Sauf que bah, ça c'est super traître parce qu'on se retrouve à manger beaucoup plus, à stocker beaucoup plus et surtout le lendemain à continuer de manger et à nous trouver d'autres excuses. Et on finit dans cette frustration culpabilisation et on passe du coup à une phase 2 donc c'est la phase de désinhibition ou de perte de contrôle. Et évidemment ce sont des facteurs divers et variés qui vont déclencher ces phases. Donc ça va être les euh, Exposition à des aliments interdits, les émotions, la prise d'alcool, de médicaments, la fatigue, le psychologique et les événements de la vie en général. Ces phases sont décrites comme des accès hyperphagiques, donc des compulsions ou des crises boulimiques et peuvent correspondre à un diagnostic de boulimie nerveuse ou euh, hyperphagie boulimique. Évidemment, il y a des stades de restriction cognitive allant de léger, modéré, sévère et décompensé, qui correspondent cliniquement à des troubles des conduites alimentaires de plus en plus grave. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est cliniquement euh, les troubles des conduites alimentaires d'un point de vue psy, encore une fois j'ai fait une vidéo sur le sujet hyper complète et beaucoup plus longue que celle-ci, mais il existe des thérapies sur les restrictions cognitives. Alors il y a plusieurs euh, sortes de thérapies, mais le but étant numéro 1 d'enlever toutes vos fausses croyances sur l'alimentation et la nourriture, et en numéro 2 apprendre les comportements alimentaires. Évidemment c'est mélangé avec la gestion des émotions, la gestion de la vie, etc etc. C'est pour ça qu'il est très très très très important d'aller consulter quelqu'un quand vous avez des troubles des conduites alimentaires aussi vous avez des problèmes x ou y avec l'alimentation et ça je vous le répéterai jamais assez, ce n'est pas une vidéo youtube ou un article ou des livres ou des podcasts audio qui vont vous aider à soigner vos propres, à vous, parce qu'on est tous différents vos propres troubles des conduites alimentaires quand vous vous êtes cassé quelque chose, et eh bien vous allez chez le kiné pour le réparer, et eh bien c'est pareil pour le cerveau, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas, si vous avez un problème x et y dans votre tête, ce n'est pas un livre de développement personnel ou votre voisin qui va vous expliquer comment on soigne ça non, c'est un professionnel de la santé mais au final, pour conclure cette vidéo je voulais vous amener à réfléchir à quelques questions. Est-ce qu'on peut se demander si réellement euh, les régimes amaigrissants, toujours plus poussés, euh, induits par la société ou même par notre entourage nous pousseraient pas petit à petit finalement au fond d'un gouffre Et si finalement quand on fait des régimes pour se sentir mieux, être plus heureux, ça ferait pas l'effet inverse Est-ce que ça ferait pas perdre l'estime qu'on a de soi Est-ce que finalement les régimes, en outre de absolument pas nous faire maigrir, nous rendraient pas plus anxieux, plus dépressifs et plus impulsifs sur le long terme Et si au final le problème c'est que de base on n'avait pas réellement de problème voilà. Je vous laisse réfléchir et méditer à tout ça. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, à partager cette vidéo. Et on se retrouvera très bientôt pour en apprendre un peu plus sur le cerveau. Et si jamais tu veux me soutenir financièrement pour tous mes projets, eh bien tu peux avec Patreon. Voilà. Bye bye